Ce que vient guérir la valeur-thérapie, c'est le manque de volonté. C'est quoi le manque de volonté C'est l'incapacité à faire, à rendre cohérent son action, ses idées, ses principes, finalement ses valeurs. Disons-le autrement, c'est la difficulté à réaliser, à, à se mettre en cohérence avec ses intentions. Vous avez deux facettes au travail sur les valeurs. Une thérapeutique, pour se réapproprier le pouvoir de sa volonté, et une philosophique, pour réussir sa vie en fonction de son éthique. Est-ce que mes comportements, est-ce que ma manière d'être, est-ce que ma manière de me comporter m'ouvre les portes d'une réussite sociale éthique d'une réussite sociale qui me rendra fière de moi parce qu'elle est en cohérence avec mes valeurs. C'est ça le champ philosophique d'un travail sur les valeurs.